Allô, allô Oui, je suis là. Ok, alors je vais enregistrer avec les moyens du bord. Le son ne sera pas exceptionnel. On s'excuse tous les deux platement. Enfin, on quémande les excuses du public qui est déjà en train de râler que le son n'est pas bon. Et on est court ouais. et synthétique. Euh, quel, quel pseudo as-tu choisi euh, Chloé. Alors Chloé, tu es une euh, vipette, tu es un de mes petits chatons, une petite chatte, tu es prof de français et en collège et ouais. tu m'as appelé ce matin de façon inopinée et j'ai jugé que c'était suffisamment intéressant pour être partagé donc tu as la gentillesse de recommencer et d'accepter de partager avec les autres petits chatons de la chaîne. Alors on t'écoute. Avec ouais. Donc voilà, euh, je suis enseignante depuis euh, 10 ans et euh, régulièrement, tous les ans, plusieurs fois par an, euh, des parents me remettent en question euh, relativement, vio violemment, verbalement, euh, pour euh, me dire que je me suis braquée contre leur enfant, euh, que euh, ce que je dis n'est pas pertinent et que... Euh, je devrais être plus, euh, être plus compréhensive, me mettre à leur place de leur enfant, alors que moi je suis en entretien avec eux pour leur expliquer que leur enfant pose problème et qu'il faut euh, tout de suite agir pour euh, pas qu'il rate sa scolarité et pas qu'il fasse rater sa scolarité à tous les autres élèves quand il y a des problèmes graves de comportement. Voilà. Euh, les, euh, les psychologues. J'ai déjà eu des, des mères, alors c'est systématiquement des mères, j'ai des collègues. J'allais, j'allais te poser la question. C'est étonnant oui. quand même que tu, que tu prennes les devants sur cette petite particularité. J'allais te demander si ce que tu désignais de, de manière neutre comme parent était plutôt parent 1 ou parent 2. Et évidemment, c'est la maman. Oui. Bah, j'ai écouté Alain Valperio, donc je me suis posé la question aussi. Euh, voilà. Donc euh, oui, c'est moi, ça m'est arrivé systématiquement avec mes mères. Par contre, j'ai, attention, j'ai aussi vu des pères qui, eux, ne me remettent pas en cause violemment. Par contre, qui euh, un père d'élèves, mais vraiment euh, l'archétype euh, du père d'élèves qui est strict en fait dans sa façon d'être, dans son. Enfin, dans, dans, dans la façon dont présente, on a l'impression qu'il est strict, en fait, quand on commence à parler avec lui, il fait comprendre qu'avant, il était strict et puis qu'il a vu un psychologue qui lui a dit que ça c'était contre-productif de punir et que, finalement, il fallait comprendre et que l'élève, il y avait tel euh, mécanisme psychologique qui faisait qu'on pouvait comprendre l'élève. Euh, et du coup, alors, il euh, euh, y a aussi des pères qui sont dans la psyrode. Par contre, donc, premièrement, euh, dans les gens qui me remettent en question en tant qu'enseignante, c'est uniquement euh, des, des femmes. J'ai eu des collègues pour qui c'était les pères. Et j'ai euh, quelques cas de temps en temps où le père se met à la place de l'enfant en disant « le pauvre, euh, s'il si est insupportable, c'est pour telle raison, il euh, y a une bonne raison derrière. » D'ailleurs, le psy dit. Et donc, au niveau des, des mères, euh, j'ai eu, euh, eu une fois une mère d'élève qui m'a dit, moi, de toute façon, je suis allée voir euh, quel alors c'était pas une psychologue, mais euh, je sais plus quel, quel corps de métier euh, du même type, euh, ou qui, euh, qui a dit que, de toute façon, euh, les enseignants étaient trop sévères et qu'ils ne se mettaient pas à la place des élèves. Et, voilà. et euh, c'est relayé d'un point de vue institutionnel par la demande de entre guillemets, « bienveillance ». Donc c'est un très beau terme, mais ce terme, je ne supporte plus, parce qu'en fait, à chaque fois qu'on nous dit « soyez, soyez laxiste envers les élèves », on nous dit « soyez bienveillants ». Donc comportement positif, bienveillance, on nous dit à chaque fois, euh, au lieu de recadrer l'élève, mais gentiment, etc. Euh, et, c et en fait, c'est extrêmement dangereux. Oui, moi, mais ça, bien, vous... bien, la bienveillance et la cousine germaine de notre ami la discrimination. Ce sont... C'est les deux revers de la même médaille. Euh, désormais, tu peux ranger et condamner euh, toute, ac toute activité de bon sens, de morale euh, redistributive et utile à la société. Tu peux la condamner au titre de discriminatoire comme par exemple euh, les GAFA font avec la... la les impôts que la France tente de leur imposer. Hein. Google a dit euh, non, non, payer des impôts en France, est une pratique discriminatoire parce qu'on n'en paye pas dans les 256 autres pays où on est présent. Et, et donc, euh, le, le, le, le cousin germain, le, le, le, le deuxième bras, hein, le, la deuxième lame du rasoir, c'est la bienveillance. Hein. C'est-à-dire qu'une fois que tu as dénoncé une pratique injuste au titre que « ailleurs, l'enfant peut être insupportable, donc pourquoi ne pourrait-il pas l'être en classe ?» Eh bien, la réponse, si tu veux, au, à l'entropie, l'entropie, c'est le chaos généré par, euh, par la transformation de l'énergie. Donc, euh, l'élève qui arrive bouillant en classe, car en fait, il n'a pas, euh, pas canalisé ou dépensé euh, utilement son énergie ailleurs, eh bien, cet élève-là génère une une entropie, c'est-à-dire du chaos, et la valve, la soupape, celui qui doit plier, celui qui doit faire le roseau pour que cette entropie ne, ne, ne, ne tourne pas à la baston générale, eh bien ça ne peut être que le plus mûr de la pièce, c'est-à-dire le prof, c'est-à-dire toi. Donc la bienveillance, en science physique, ça s'appellerait la valve à entropie, et c'est la seule mesure, l'unique possibilité, que la psychose généralisée ne tourne pas à la baston. Oui. Quand on fait de la mécanique avec le, les, les phénomènes euh, psychosociologiques, ça ressemble à ça. C'est ma particularité. D'ailleurs, j'en profite. On m'a dit, à raison qu'il fallait de temps en temps euh, rappeler dans les contenus que je publie sur ma chaîne, faire des petites portes d'entrée pour les nouveaux, afin qu'ils ne se sentent pas exclus, puis surtout afin qu'ils comprennent ce que je dis. Et chaque, à, à chaque vidéo, il y a 5, 10, 15, 20% de personnes qui sont nouvelles. Donc pour ceci, ma particularité, c'est d'essayer d'apporter des pistes de réflexion sur des dilemmes relationnels, mais sans le carcan, la boîte à outils... Euh, psychologique et psyrosé, c'est-à-dire psychologie à l'eau de rose habituelle, mais plutôt en faisant de la sociologie, de l'ingénierie, voire de la mécanique. Hein, parce que je suis ingénieur et sociologue. Ah. Donc, le, le, le, le, le chapeau sous lequel s'abrite ton, ton, ta demande, ta, ta plainte, en fait, parce que tu, tu, tu, tu en souffres. Si tu n'en souffres pas encore, tu en souffriras par la récurrence, par la répétition... Qui, qui, qui C'est un schéma susceptible d'être amené à se répéter. Euh, le chapeau qui englobe tout ça, c'est comment, par quel mécanisme, on décharge le système qui est chargé d'entropie. C'est-à-dire que cette, cette bienveillance, qui est en réalité une, une, une incapacité d'affronter le désamour de ses enfants, car un parent qui interdit, un parent qui, qui, qui, qui châtie, un parent qui castre, je parle pas de châtiment physique, hein. euh, je parle d'un parent qui modère, un parent qui limite, est un parent qui est traumatisé à l'idée de perdre l'amour, l'affect, le, le, le, le, euh, l'intérêt, la, la, la, la soi-disant générosité des intéressés de ses enfants. L'amour la, la, le, le, le, le, parental est un, égoïsme est un égoïsme désintéressé ou un altruisme intéressé, selon comment tu veux formuler l'oxymore. Mmh. T'as vu, j'adapte adap, ma syntaxe à un prof de français, hein, c'est aussi ça l'intelligence sociale. Ça fait 25 ans que je n'ai pas dit oxymore, et ben, euh, je... <rire> tu es prof de français en collège. À mon époque, c'était le type de vocabulaire qu'on apprenait au collège, tu nous confirmeras si c'est encore le cas. En troisième, oui. En troisième, moi, c'était en cinquième, je crois, qu'on a euh, qu'on a, qu'on a fait les figures de style. Donc, euh, donc, donc voilà. Donc, euh, le, fondamentalement, tu es la soupape permettant à un système de ne pas imploser. Et, et malheureusement, il va falloir un le digérer et deux, il va falloir accepter que tu ne peux pas le changer. Le, comme dit Baricot dans les barbares, le courant est si puissant que ça, tu, tu, tu, tu vas te noyer en fait si tu tentes de l'inverser. Tout ce que tu peux faire, c'est décider ce que, tu décides, ce que tu veux sauver et le mettre de côté. Donc si tu veux sauver le fond, il va falloir lâcher peut-être un petit peu sur certains aspects comme, je sais pas, c'est peut-être dur à entendre, mais peut-être faut-il lâcher un petit peu sur la ponctualité Peut-être faut-il introduire du mou, c'est-à-dire du slack, c'est-à-dire de la tolérance. En mécanique, l'espace le, de mouvement, de mobilité entre deux pièces s'appelle la tolérance. Hein, et ça, à ne pas confondre avec la bienveillance. La bienveillance, c'est la chien-lit, hein, c'est le nez, euh, comme dit l'autre, c'est le... Euh, que, comment ça s'appelle C'est pas le nez rouge, enfin, c'est le, le, le faux chapeau. Euh, J'ai plus l'expression en tête. De, de, de, de, de, de tout un... De, tout, de toute une démocrature, de tout un système de domination molle par euh, le, le, le consumérisme, la psyrose et la et, la, et euh, on va dire le, le, la, la, la liberté à bas coût, hein, c'est-à-dire le euh, valoriser l'individualisme, euh, mais en fait sans, sans jamais le, le mettre à l'épreuve du concret et du réel, ça tout ça s'abrite sous le chapeau de la bienveillance et c'est tout bon à jeter. En revanche, la tolérance, la tolérance n'est pas aussi connotée, et la tolérance est peut-être une façon dont tu peux, c'est peut-être une manière de transformer cette bienveillance qu'on t'impose en quelque chose qui, à très court terme, te semblera un peu pareil, mais à très long terme, peut peut-être te rendre ton métier vivable. Je m'explique. La tolérance, c'est ce, ce à quoi tu es prêt à renoncer. Oui. C'est comme dans un couple, euh, à 20 ans, tu cherches quelqu'un qui satisfasse ton héros, ton pathos euh, et, et ton agapé. C'est-à-dire quelqu'un qui, qui, qui, qui comprenne le petit être torturé que tu es, qui t'excite et que tu admires. À 30 ans, euh, en général, tu enlèves un petit peu le pathos... Tu gardes 50% de l'Héros et tu gardes l'agapé et t'introduis le filia. C'est-à-dire, bon, c'est plus la peine forcément qu'ils lisent les poésies que j'écrivais, que je, que je griffonnais au lycée. On va dire que ça, c'est fini. Euh, L'Héros, bon, euh, il, suffit que, euh, il suffit que ça rentre sans trop me faire mal. <rire> et, puis, et puis, et puis, et puis, et puis le reste, et puis, et puis, on, ça, ira, ça ira comme ça, en bas, laisser peser. À, à, à 40 ans, il reste qu'il faut qu'il soit pas trop méchant avec les enfants et qu'il m'emmène en week-end au moins une fois par trimestre. Et, et tu vois, la, la, la tolérance, c'est ce à quoi, ce sur quoi tu, tu peux plier sans, te faire, sans, te, sans, sans mourir, en fait, sans te faire trop mal, sans te renier complètement. C'est ce qui est tolérable. Et dans un système qui est verrouillé, où tu es en fait la soupape d'un changement éducationnel qui te dépasse. Plutôt que de singer une bienveillance qui te rongera et, et, et qui nuira à ta performance, peut-être peux-tu introduire de la tolérance. La tolérance, c'est par exemple, je ne sais pas, peut-être que tu es une personne très ponctuelle, je prends un exemple. Hein. Tu es peut-être une personne très ponctuelle et pour toi, tu, tu, tu tiens peut-être, tu, tu, tu mets beaucoup d'investissement, tu déploies beaucoup d'énergie, beaucoup de conviction et de coercition à faire commencer tes cours exactement à l'heure, parce que, que quelqu'un qui arrive 5 minutes en retard te paraît euh, une insulte, une, une, insulte à titre, une offense à titre personnel, et eh bien peut-être que, je dis bien peut-être que, hein, c'est un exemple comme ça impromptu, peut-être que, il faut lâcher là-dessus. Peut-être qu'il faut se dire qu'aujourd'hui, euh, c'est plus possible, ce n'est plus exigible, et peut-être que si en échange, tu obtiens... Autre chose, je sais pas, une qualité d'écoute, ou. Eh ben, faut peut-être lâcher sur ça. Ou faut peut-être lâcher sur. Euh, sur je sais pas quoi. Peut-être que tu as des cours. Euh, tu as peut-être un cours de deux heures le mercredi après-midi alors que c'est le jour des frites. Euh, ils, ils somnolent, ils somnolent, ils s'ennuient, ils jouent sur leur téléphone, etc. Euh, ils, ils ont réclamé de faire une pause au milieu parce que c'est trop long, et tu leur as dit bah « Ben non, Coco, moi à mon époque, les cours, ils duraient deux heures et demie, on faisait pas de pause, etc. » Bon, bah, peut-être qu'il faut lâcher là-dessus. Peut-être qu'il faut leur faire une pause de 5-10 minutes au milieu du cours, quitte à, bah, quitte à ce que t'aies moins de temps, euh, tu vois. C'est « Qu'est-ce sur quoi tu peux lâcher Tu seras obligé de lâcher, euh, Chloé. » Obligé. La, la question, c'est pas « Est-ce que je lâche ou pas devant les parents ?» C'est sur quoi je lâche. Mm. Oui, d'accord, choisir euh, l'aspect sur lequel je lâche. Oui. Lâche sur un truc. Mm. Si, peut-être qu'il faut lâcher sur l'ambition, peut-être qu'il y a des, il y a des chapitres, des, des textes ou des notions qui les font super chier. Et c'est peut-être dans ces moments-là qu'ils sont particulièrement inattentifs et bavards. Peut-être, hein et eh ben, euh, faut peut-être te dire que tu vas bâcler cette partie-là et que t'en as un peu rien à foutre, Et eh ben tant pis pour eux, voilà. Ça, Mais je, je, je, ne te, je ne te suggère pas, je ne te conseille pas sur l'objet sur lequel tu dois lâcher. J'essaie je... de formuler comme ça, euh, à 8h30 du matin, euh, à peine réveillé, un raisonnement qui tienne debout sur la base du dilemme que tu me m... m... soumets. Ce qui me permet d'ailleurs, je te mets-toi en pause là deux secondes, ce qui me permet d'ailleurs de souligner hein, CF, la, la vidéo que je vais enregistrer aujourd'hui, qui est une réponse, qui est une lecture des commentaires euh, suivant le débat que j'ai proposé. J'ai proposé un débat sur euh, partir seul ou pas en voyage, et euh, euh, plusieurs ont noté, un, un peu comme ça, euh, en faisant un petit pas de côté par rapport à la discussion proposée, « Oui, euh, bon, ta dernière vidéo, euh, c'était des évidences et des platitudes. » Mais je l'ai comm commencé, je l'ai introduite en disant que ce n'était pas le développement d'une réflexion, c'était simplement euh, partager une observation comme ça, euh, factuelle. Donc, ce qui permet de montrer que j'ai deux types de contenus, pour les nouveaux, des contenus d de partage d'observation factuelles comme la dernière sur le road trip seul, et des contenus plus construits, euh, avec une réflexion qui suit un petit peu le, le, le, le, le, la rhétorique euh, logique euh, avec euh, euh, prolégomène, euh, prémisse, euh, hypothèse 1, hypothèse 2 et un semblant de développement et des, et des pistes pour conclure, voilà. euh... De toute façon, ta dernière vidéo, effectivement, dit des choses qu'on a observées, qu'on a tous observées, mais sur lesquelles on n'a pas forcément les mots et le fait que tu le dises, on le conscientise aussi. Des fois, on voit les choses, mais on ne sait pas qu'on les a vues. Alors, tu sais, tu sais, euh, euh, c'est pas pour ramener tout à moi, mais enfin, comme on me reproche déjà de le faire, même quand je ne le fais pas, du coup, ça me dédouane. Je me prémunis contre ce reproche qui va arriver. Ce qui est très drôle, c'est que euh, j'ai des souvenirs très contrastés et très tièdes de mes profs de français au, au collège. Et cela te servira-t-il ou pas comme réflexion, je ne sais pas mais euh, j'ai jamais eu des très bonnes notes en français, alors que toutes mes copies contenaient l'expression, enfin contenaient le… le, le... j'avais très souvent, voire systématiquement la, la notation, excellente expression écrite, euh, très bien écrit, très bien écrit, et j'avais toujours 11, 12, 13, j'ai peut-être eu parfois 14, mais dès qu'il fallait disserter, je… J'étais dans le ventre mou de la classe. J'étais dans les premiers, surtout ce qui était noté sur l'expression, euh, expression, récitation, récit narratif. Et sur le fait de débattre, de, de discuter, j'étais mauvais. Et, et j'ai mis, mis des... Et donc ma, ma mère a, non pas été convoquée, mais enfin ma mère a, a sollicité un, un entretien à la prof de français, je crois qu'elle s'appelle Madame Potron. Et euh, Madame Potron a été bien embarrassée de répondre euh, à, à la question bah « Pourquoi, euh, votre, pourquoi euh, mon fils, pourquoi oui votre fils, votre fils, mon fils, pas Gaël mon fils, hein, mon fils Stéphane, euh, pourquoi il, il a toujours 11 ou 12 alors que vous écrivez toujours euh, expression parfaite, euh, très bon vocabulaire, très bonne syntaxe ?» Et elle n'a jamais su lui répondre. Alors évidemment, <rire> ma mère n'est pas, pas une racaille. Euh, ma mère n'a pas euh, jeté euh, son stylo plume à la tête de la prof de, de français en lui tirant les cheveux. Euh, ça s'est oui. terminé comme ça. Et en fait, j'ai mis des années à comprendre. La, la, la réalité, et c'est ce à quoi je veux t'amener, c'est que le, le niveau... Le, le, le français est une matière discriminante par essence. Oui, oui ce, qui, de, ce qui <rire> n'est... Oui, mais il faut que je finisse d'expliquer parce que toi, tu m'as compris. Mais les auditeurs, pas, pas, pas encore forcément. Euh, ce qui n'est pas discriminant, ce qui n'est pas discriminant, c'est les maths. C'est la logique. Euh, il y a des très bons logiciens dans des familles défavorisées. On, on, on a tous connu quelqu'un qui venait pas forcément d'un milieu particulier, où les choses étaient particulièrement simples, et qui euh, se révélait dans les matières scientifiques logiques. Le français, en revanche parce qu'il requiert de la culture générale, de la grammaire, du champ lexical, et surtout parce qu'il requiert une volonté de débattre et de discuter qui est beau, qui est statistiquement sous-représenté dans les classes populaires, le français est ultra discriminant, et en général, les meilleurs en français sont les enfants de bourgeois. Tu confirmes ou pas ah oui, à 100%. Voilà. Mais justement, le but, c'est d'essayer de leur apprendre les codes. De oui, mais ce la que. Vie. Voilà, mais c'est ce, ce, ce, justement sur ce terrain que je voulais t'amener. C'est que le paradoxe, le, la, la contradiction, comme, les, comme, comme toi et tes collègues apprenaient, nous apprenaient en tout cas à l'époque, à la mettre en exergue dans les introductions de dissertation, il fallait arriver à la, à la contradiction. La, contradi la, contradi la contradiction, c'est qu'on te demande de la bienveillance, que la bien... petit a, on te demande de la bienveillance, petit b, la bienveillance est la cousine germaine de la non-discrimination. Mm -hmm. peut... Or, on te demande d'être non-discriminante dans une matière qui est par essence, de façon immanente, hautement discriminante. Et là, tu es obligé de me mettre la moyenne sur ma disserte. Et, et, et, pour, et pour conclure sur mon anecdote qui n'a été en fait qu'un tremplin pour permettre de déplacer la réflexion sur un autre terrain, hein, je sais bien que tout le monde se fout de ma vie, mais j'utilise comme tout le monde des anecdotes personnelles comme tremplin, eh bien j'ai compris plus tard qu'en réalité, mon niveau, de, mon, euh, mon, ma note moyenne de dissertation qui devait tourner à 11, 11,5, était en fait le reflet de, du niveau moyen de curiosité intellectuelle qui existait chez moi. Car chez moi, on ne débattait jamais d'aucun sujet. Il y avait une très faible, une très faible pénétration de l'actualité. Enfin, il n'y avait pas les news, euh, ni locales, ni international, peut-être vaguement national, mais encore très peu. Euh, ça, mais, mes parents ne, ne lisaient pas, ou lisaient peu, en tout cas ne lisaient pas d'actualité. La télé était souvent allumée, mais peu sur de l'actualité et la société ne faisait l'objet d'aucun débat. Donc en fait, on me demandait de débattre en dissertation, mais pour moi, j'aurais encore préféré écrire chinois. C'est-à-dire que je, je n'avais aucune idée de ce que c'était de formuler un, un raisonnement de type euh, débat de société. Et, et, et, et j'ai mis des années à le comprendre, et c'est ce que Mme Potron, soit n'a pas identifié quand, ma, quand, quand, quand nous sommes venus lui demander des explications, pourquoi... Euh, Comment est-ce qu'on peut en cours de français avoir des notes moyennes avec une expression excellente Soit elle n'a pas compris, soit à mon avis, et je, je préconise cette hypothèse, elle n'a simplement pas trouvé les mots pour l'expliquer à celle qui en était, entre guillemets, la, la responsable, c'est-à-dire ma mère. Elle n'a pas osé lui dire euh, le, votre, la, la déficience de votre fils, enfin, c'est même pas d'ici, mais tu vois, il y, y a quelque chose au niveau de la... Bref, euh, il faut avoir quand même conscience, euh, il faut avoir une conscience euh, des différences culturelles entre classe populaire et classe supérieure qui n'est pas forcément évidente. Le français à l'école, pas le français quotidien dans l'expression écrite dans les courriers administratifs, etc. Le français à l'école est la discipline la plus discriminante car elle est celle qui repose le plus sur une transmission informelle des savoirs à la maison. Ah. Et on te demande d'être bienveillante et donc non discriminante dans une activité qui est discriminante, voilà. C'est ah. mon apport à cette conversation d'aujourd'hui. Après, te dire concrètement quels éléments de langage tu dois ressortir aux parents d'élèves, j'en sais rien du tout. Non, non, mais c'est pas une question d'éléments de langage, c'est... Question de comment, oui, comment se comporter euh, face à quelqu'un qui dit non, mais de toute façon, euh, vous en voulez à mon, à mon enfant. Mais euh... en fait, une fois, une fois qu'on en est là, quand la mère est remontée contre toi, c'est fini. Il n'y a plus rien à faire et je te conseille même presque à ce titre une certaine désinvolture. Oui, d'accord, avant. Ah oui, alors quand, quand, quand la femme, quand F t'a considéré comme étrangère aux intérêts de sa progéniture, c'est fini. Tu, tu ne la mettras plus jamais de ton côté et aucune explication logique ne tiendra la route. Donc, à ce stade, à ce stade tu écoutes, tu, tu rassures de façon creuse et, euh, et tu t'en fous. Ce qui compte, c'est en amont. En amont, tu dois éviter que l'élève ne fasse de toi un portrait trop à charge auprès de sa, de sa putain de maman. Oui, d'accord. En lâchant sur certains... Et certains pour, cela, pour cela, il ne faut pas que tu deviennes une prof cool, euh, 68 tard parce que ça, je pense qu'on a quand même 50 ans d'expérience pour voir que ça ne fonctionne pas. Mais il faut que tu décides que dans telle classe, ou avec tel groupe, ou avec tel sous-groupe, eh ben, il va falloir lâcher un peu de l'est. Mais pas lâcher un peu partout. Lâche sur ce qui te paraît judicieux. Est-ce ouais. que c'est sur certains passages du programme qu'il faut accélérer est-ce que c'est sur un, un mode d'enseignement Est-ce que c'est sur la ponctualité Est-ce que c'est sur tu vois D'accord, oui, oui, je comprends. Est-ce que c'est sur le portable J'en sais rien. Il paraît. Il, moi, j'ai pas connu cette génération. Moi, j'étais génération euh, début de la Game Boy, donc c'était trop gros pour être caché en classe. Il paraît. Je dis bien, il paraît que votre plus gros challenge, c'est d'empêcher les gamins d'aller sur leur portable. Il paraît. On, on me dit ça. ça c'est vrai, hein, à la fac, par contre, au collège, on a des règlements qui sont très stricts. Du coup, euh, c'est un, un des éléments sur lesquels euh, personne ne lâche, en fait. Bon. c'est pas... Ça, ça, là, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Si, si un téléphone est sorti en classe, l'élève, euh, il est sanctionné de façon assez importante. Tu me l'apprends, tu me l'apprends. Ben, en tout cas, euh, voilà. Remplacer la bienveillance par la tolérance, et la tolérance, c'est pas, pas un échantillon gratuit dans le catéchisme des vertus du monde contemporain. C'est un truc qui est très mécanique, et c'est en fait, le, la tolérance d'un système, c'est l'espace dans lequel les pièces peuvent bouger sans se gripper. Donc, qu'est-ce que... Abandonne quelque chose. T'es obligé. Tu, tu ne reproduiras pas l'enseignement euh, que tu as reçu il y, a, il y a 20 ou 30 ans, je ne sais pas à quel âge tu as, mais enfin, euh, je, tu, tu ne reproduiras pas l'enseignement que tu as reçu, car le monde a changé, et je renvoie euh, ceux qui l'auraient manqué euh, à ma conférence sur les barbares, pour comprendre en quoi le monde a changé. Ah mais c'était déjà assez problématique à mon époque, car au niveau auquel c'est actuellement, il y, euh, y avait déjà des problèmes. Oh, je, je me rappelle de mes, de mes profs de français au collège, C'était pas un cours problématique, il y avait que les cours optionnels qui étaient problématiques, genre latin, tout le monde s'en foutait, etc. Français, on entendait les mouches voler quand même. Mmh. Tu as dépendé des enseignants. Bien sûr. Euh... Voilà, comme, comme le son doit être à peine décent, je propose, si tu es satisfaite, euh, de quitter euh, l'ensemble des, des, des followers euh, maintenant et si tu veux on se reparle euh, nous deux mais euh, voilà je peux pas leur imposer beaucoup plus longtemps ce, ce soin approximatif ok d'accord ben merci voilà tu rappelles quand tu veux euh, Chloé VIP tu es VIP quoi euh, premium oulala là là, tu sais que dessus il y a plus rien c'est le soleil <rire> et oui et oui, oui. j'écoute pas mal de séminaires et je les réécoute et j'essaie de les intégrer alors, qu'est-ce que tu en penses Vas-y, fais-moi un petit peu de, fais -moi un peu de com'. Ah, ben, c'est exceptionnel. J'ai jamais eu d'informations aussi, euh, aussi intéressantes et aussi bien observées, où vraiment il y a un déclic, où on dit, mais c'est vrai, c'est ça. Et même sur ton. Alors, je suis prof de français, par contre, ton séminaire, Séduire à l'écrit, mais je l'ai trouvé formidable. Alors que... Ça <rire> voilà, me fait je... plaisir! il voilà, y a beaucoup de choses euh, que je n'avais pas à réaliser, en fait. Donc, sur une, énormément d'éléments, en fait, on a, des, on a des prises de conscience qu'on n'aurait pas eu autrement. Et qu'on ne trouve pas ailleurs. Mais ben écoute, tu me fais plaisir parce que tu guéris instantanément, tu égayes ma journée, qui était grisâtre, et tu guéris instantanément des années de frustration de cours de français, où je sous-performais tout en écrivant bien... Euh, et où je... c'était très frustrant, c'était très très ingrat. Et bien ça y est, tout est guéri, je suis réconcilié avec la profession. <rire> D'accord, <rire> bah, tant mieux alors. <musique>